Alors c'est la grande conférence internationale sur le climat a débuté, tout va bien, euh, les premiers effets sont déjà ressentis, la mer rouge est noire de monde. C'est formidable, alors pas de procès d'intention, moi j'ai les premiers chiffres, ils sont très encourageants là euh, hier 200 avions affrétés par tous les chefs d'État de la planète, il paraît que ça sent le kérosène jusque dans le Mont Sinaï. Il y a des embouteillages monstres à tel point que le Sphinx a chopé une bronchiolite. <rire> Alors dans le ciel il paraît, j'ai vu une photo, il avait vu ça, il y a plus de jets privés en, en Égypte là que d'oiseaux migrateurs. D'ailleurs, fait faire une parenthèse à propos de ça, vous avez vu ça en, en baie de Somme, il fait tellement chaud que les oiseaux migrateurs n'ont plus aucune envie de partir, ils sont trop ah oui. bien. J'en parlais avec un ornithologue de droite qui me disait qu'il retourne en Afrique. <rire> <rire> Alors, euh, l'écologie qui questionne évidemment beaucoup les jeunes en ce moment. Hein, euh, c'est vrai que les jeunes s'intéressent à l'écologie, ils sont éco-anxieux. Là, j'ai Bantine qui nous avait écrit qu'à a 12 ans. <rire> Thérébantine. Théré Bantine, 12 oui, ans. Ouais, elle elle long, nous ouais. écrit « C'est quoi la COP 27 ?» Alors déjà, « C'est quoi ?» ça s'écrit pas « C-C-O-I ». C-C-O. Alors, et bien, la COP 27, c'est la COP située entre la COP 26 et la COP 28. Oui, oui. Voilà, moi, j'irai directement à la COP30 parce que je préfère les chiffres ronds, les anniversaires. Hein. Alors, alors, si tu veux, Thérébenthine, la COP, c'est comme les examens de la prostate. On en a le droit à un par an. La différence, c'est que dans les COP, les trous du cul sont filmés de l'extérieur. Voilà. <rire> On a bien l'image. Ah bon. D'ailleurs, ça me fait penser que... Non, rien. <rire> c'est